Merci beaucoup. de Mien, donc, euh, Merci à, à Thibaut Dami et Olivier Lérès pour cette invitation. Donc, alors, moi, je vais vous parler de l'intérêt du NT-ProBNP dans euh, l'évaluation et la prédiction de la mortalité à un an dans le cadre de l'amylose cardiaque à transthyrétine euh, sauvage. C'est une étude qui a été publiée par l'équipe de Londres, donc le, le Centre national de référence des amyloses, qui est l'un des plus grands centres mondiaux de, sur, le, sur le sujet. C'est le seul centre de référence au Royaume-Uni. Donc, la comme maintenant tout le monde commence à le savoir, c'est une maladie qui a une incidence qui est croissante, notamment grâce aux, aux moyens diagnostiques non invasifs comme la scintigraphie. Euh, c'est aussi un mauvais pronostic. Donc, on a une médiane de survie selon les classifications qui s'établit entre 2 et 6 ans selon les paramètres, Donc, actuellement surtout le ntpo probnp et le, le dé, débit de filiation glomérulaire. Par contre, pour la prédiction de la mortalité de ces patients, on va avoir en fait une, une, une variabilité extrêmement importante selon les patients. Et pour autant, enfin, entre deux patients qui ont le même, par exemple, le même strain ou le même, la même épaisseur des parois VG, on va pouvoir avoir différentes évolutions sans traitement comme avec traitement d'ailleurs. Donc, On a trois systèmes actuellement de classification euh, au moment du diagnostic qui dépendent alors, pour la plupart donc, de, de paramètres biologiques, mais pas seulement. Donc, On a euh, le, les critères Mayo, alors, qui sont sur le modèle de ceux de l'amylose AL, mais on a aussi ceux qui ont déjà été développés par le même centre donc, euh, londonien euh, à partir du débit de filtration glomérulaire et le nt BNP, Et puis, des critères... Alors, un petit peu plus compliqué avec un système de points euh, qui prend aussi en compte le, la dose de diurétique dont le patient a besoin. Et donc, on voit qu'en en fait, quel que soit le, le système de classification utilisé, on va avoir une médiane de survie euh, entre 2 euh, ans et 5 euh, à 6 ans. Donc, c'est une maladie qui a un pronostic qui est, qui est mauvais. Euh, maintenant, l'évolution doit, euh, doit être monitorée de façon, de façon régulière avec des critères précis qui ne sont pas encore bien établis, bien que des recommandations vraiment très récentes qui ont été publiées, publiées en, 2000, en 2021, en avril. Donc, des recommandations d'experts sont, sont sorties. Et donc, on va avoir, selon ces recommandations, trois, trois catégories de, de paramètres à évaluer, bien évidemment cliniques, euh, mais aussi biologiques, avec pro probnp notamment, mais aussi la troponine, et puis des critères d'imagerie, notamment, surtout l'échographie, enfin ce qui est le plus simple à voir en ville. Donc les auteurs quand même signalaient que euh, certains de ces, de ces paramètres étaient euh, demandés encore à avoir leur seuil euh, ou leur intérêt euh, détaillé dans différentes études, étant donné que pour l'instant la littérature sur le sujet est quand même encore relativement, euh, relativement pauvre. Donc, notamment sur NT pro-BNP, euh, évidemment, on ne va pas reparler maintenant de l'intérêt du NT pro-BNP dans la science cardiaque, qu'elle soit fraction d'éjection altérée ou préservée. Mais en tout cas, dans le cadre de l'amylose AL, c'est déjà un paramètre qui est, euh, qui est étudié, euh, évidemment, dans la TTR également. Mais euh, la question, c'est de savoir maintenant quelle est sa place dans l'évaluation de la progression de la maladie et euh, le, le facteur, son, son, son importance en tant que facteur prédictif de mortalité. Donc, cette étude... Elle est rétrospective, monocentrique, c'est le centre national de, de référence des amyloses euh, au Royaume-Uni. Donc Une étude monocentrique sur 432 patients, euh, porteurs d'une amylose cardiaque ATTR sauvage. Donc, il s'agit bien de patients qui ont eu l'ensemble du bilan avec euh, à la fois la scintigraphie, mais aussi l'élimination bien, bien évidemment d'une amylose AL et qui n'ont pas reçu de traitement, euh, de traitement modificateur de la maladie, donc, que ce soit euh, le tafamidis ou d'autres. Une étude qui, alors forcément, une population un petit peu hétérogène, étant donné qu'elle s'est étalée entre 2006 et 2018, avec par contre, de façon systématique, une évaluation clinique, biologique et d'imagerie à un an de suivi pour tous ces patients. Donc, les analyses statistiques, on avait à la fois une évaluation des performances diagnostiques du, du NT Pro BNP et de sa variation de concentration au cours du temps, donc c'est-à-dire à un an, et euh, la variation du pourcentage, donc vous avez remarqué dans, le, dans les recommandations d'experts actuels, ça fait partie, la variation de plus de 30% du pourcentage, l'augmentation de plus de 30% de, de la concentration de NT-ProBNP euh, était aussi un, un critère à évaluer. Et puis une analyse en uni et multivariée sur un modèle de COX de différents paramètres, donc évidemment le NT-ProBNP, mais d'autres facteurs comme euh, la troponine comme l'âge le, le et puis euh, d'autres facteurs comme l'afa l'hypertension artérielle ou la fonction rénale donc, les résultats, il y en a euh, plusieurs intéressants. D'abord, les, les caractéristiques de la population elles sont relativement classiques. C'est une population d'hommes, euh, principalement d'hommes caucasiens, euh, âgés, donc plus de 75 ans, avec une classe NYKHA 2 à 3, avec de nombreuses comorbidités, mais comme on en a tout le temps dans cette population. Et puis, une FEVG qui n'est pas strictement normale, donc une, une FEVG moyenne à 48 Donc euh, des, Une population qui est, euh, qui est assez euh, superposable parce qu'on peut retrouver en, en pratique courante. En analyse multivariée, donc quand on s'intéressait euh, au NT pro BNP, au delta surtout de NT pro BNP, on retrouvait donc avec un cut-off de plus de 500, d'augmentation de la concentration de plus de 500 nanogrammes par litre, euh, un caractère vraiment prédictif de la mortalité, euh, Donc par rapport à d'autres critères que j'ai pas détaillés dans l'analyse univariée, mais euh, de façon donc assez... Euh donc, Par exemple, par rapport au, à l'indice de masse corporelle, l'AFA, l'hypertension, donc des critères qui pourraient aussi, de façon assez intuitive, rentrer en ligne de compte. Le NT-ProBNP était plus intéressant, et donc ça notamment de façon indépendante par rapport à la fonction rénale au NT-ProBNP au moment du diagnostic, c'est-à-dire selon la classe, selon par exemple le, la stratification du, du Centre national de, de référence anglais. Euh, mais aussi donc, euh, donc la fonction annale qui on sait, altère, euh, enfin, on fait aussi augmenter l'ENT-pro-BNP. Quels que soient ces, ces autres paramètres, l'ENT-pro-BNP, son augmentation euh, était prédictive de mortalité de façon indépendante. Donc, une autre façon de représenter les choses, donc avec cette courbe de survie, on avait un décrochage des courbes relativement précoce, donc euh, à peu près un an, on avait déjà une valeur significative qui se creuse par la suite et qui se garde jusqu'à presque cinq ans de suivi. Donc c'est vraiment un critère qui est intéressant à évaluer. Donc on avait à peu près les mêmes courbes, que le critère soit à plus de 1000 ou même 2000, mais on a déjà, avec une augmentation qui peut paraître relativement modeste de plus de 500 nanogrammes par litre, on a déjà vraiment une différence qui se crée. Alors, concernant les performances diagnostiques, euh, on avait le delta de nt -pro BNP, de la concentration, mais aussi donc, le pourcentage de nt NTproBNP. Euh, on voit que les performances diagnostiques, donc l'air sous la courbe, est plus importante avec le delta de plus de 500 nanogrammes par litre par rapport à l'augmentation euh, du pourcentage de, de, de la concentration du nt -pro BNP. Donc, avec une petite limite quand même, c'est qu'on est donc à 0,63. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va... Euh, qui a une, une valeur parfaite, bien évidemment, mais en tout cas, si potentiellement on doit en retenir plutôt un des deux paramètres par rapport à l'autre, et d'ailleurs qui serait plus simple à évaluer, c'est plutôt la différence absolue de, de, la, de la concentration du NT pro BNP à un an. On avait donc, comme je disais tout à l'heure, une valeur qui, qui n'était pas différente, enfin, en tout cas cette, cette valeur prédictive n'était pas différente selon le stade de départ, de la selon la classification qui a été utilisée, donc celle du NAC, qui prend en compte le, delta, le, le nt -pro BNP au moment du diagnostic et, et puis le, le débit de filtration glomérulaire. Donc, plus que le pourcentage d'élévation du NT-proBNP à un an, à 12 mois, l'élévation de plus de 500 nanogrammes par litre du nt -pro bnp chez un patient lambda, quelle que soit sa classe, selon, en tout cas, selon le stade NAC, ça va être prédictif de la mortalité à un an et donc indépendamment également de, du niveau d'NT-Pro-BNP au moment du diagnostic. Alors, les de cette étude, évidemment, il y en a plusieurs. D'une part, c'est une étude rétrospective qui est monocentrique. Euh, on n'a pas non plus d'évaluation des, des causes de décès. On ne sait pas quelle est la part des causes de décès cardiovasculaires chez ces patients. Il s'agit uniquement de patients qui n'ont pas été traités. Euh, donc, pour le coup, c'est à l'heure actuelle l'intérêt pour être remis en question. Et puis, on n'a pas d'évaluation des paramètres surtout d'IRM. Bah, comme l'a présenté Martin, évidemment, le T1 et le T2 sont des paramètres extrêmement importants. Et avant ça, déjà, on connaissait le rehaussement tardif, le LGI, euh, qui sont aussi des paramètres très importants à évaluer, qui sont peut-être plus précoces euh, à évaluer de, par rapport aux paramètres échographiques. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude euh, Donc, le pro bnp à plus de 500 nanogrammes par litre, une augmentation de sa concentration de plus de 500 nanogrammes par litre à un an euh, paraît prédire la mortalité à un an Donc, au cours du suivi chez des patients qui ne sont pas traités pour une amylose cardiaque à transthyratine sauvage, indépendamment de euh, nombreux paramètres liés eux aussi à la maladie et indépendamment du stade, euh, de, du stade initial au moment du diagnostic. Donc c'est un paramètre qui est simple, qui est fiable, qui n'est pas invasif et qui est surtout qu'on qu peut retrouver en ville. Donc on n'a pas besoin forcément d'être dans un CHU ou dans un centre d'expertise national pour suivre des patients de façon correcte. Donc c'est vraiment le sens des recommandations. D'experts, c'est d'avoir des critères qui sont relativement simples, cliniques, biologiques et d'imagerie. Et donc, le NT Pro BNP, en tout cas, cette étude, montre qu'il peut vraiment avoir un intérêt très important par rapport à d'autres critères, qui soient cliniques ou biologiques. Alors, maintenant, à l'heure actuelle, avec les différents traitements, et certains sont encore en, en dé, encore de développement, pour le, le traitement de la maladie amyloïde à transthyrétine. de plus amples études vont être nécessaires afin de prouver l'intérêt de, des pépites natriurétiques dans le, la surveillance de la maladie, donc plus uniquement chez des patients qui, qui ont une course inexorable de leur, de leur maladie sans traitement, mais bien ceux chez qui on essaye de, de modifier le, le, cours du trait, le cours de l'évolution de la maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation très, très claire. C'était un, un article vraiment... Vraiment intéressant. Pas vu de questions sur le, le, le fil. Je vais commencer par une question très pratique et très simple euh, pour nos collègues qui travaillent dans les établissements euh, de prise en charge hospitalière ou dans les cliniques. Tout le monde n'a pas toujours un dosage du NT BNP et du BNP. Parfois, il faut choisir. Euh, enfin, on a juste l'un ou l'autre. Comment tu est-ce que tu suggérerais? Euh, notamment en termes de valeur seuil et de, de comment utiliser Alors, le dosage du BNP quand on n'a que le BNP localement à disposition. C'est vrai qu'en tout cas, ce qui est le plus étudié, c'est plutôt le NT pro BNP. Alors La valeur seuil qu'il a est retenue dans cette étude et enfin, qui a été découverte, c'est plus de 500, dans les recommandations d'experts, c'est plus de 300, mais on n'a peut-être pas encore assez d'éléments pour fixer un... un un seuil vraiment de façon complètement de façon complètement fiable. Maintenant, si le BNB est le seul paramètre qui peut être utiliser, il bon, ne faut pas forcément non plus s'en passer. Même si on n'a pas, on a pas de, de critères qui pourraient être vraiment durs, après une augmentation de plus de 30%, par exemple, comme c'était dans les recommandations d'experts, donc là on s'affranchit on on un petit peu d'une un, valeur seuil brute, mais une augmentation de plus de 30 à 50% au cours de l'évolution chez un patient, évidemment, ça doit faire quand même suspecter une progression de la maladie, je pense. Merci. Olivier, tu as vu des questions sur le film J'en ai, euh, ai pas vu de nouvelles. J'avais une, une autre question finalement par rapport au fait que dans l'analyse, c'est intéressant parce que souvent quand on a des analyses multivariées, on, on étudie donc l'association entre un paramètre et la survenue d'un événement et souvent le paramètre il est mesuré à un moment donné, une baseline qui est instantanée. Mmh. Donc là, on a comparé des paramètres de progression sur un an à des évaluations, et quand on combinait tout ça, c'est vraiment le MT, la progression du NT pro BNT qui écrasait le reste. À ton avis, c'est lié tout simplement au fait qu'on mesure vraiment quelque chose de pertinent avec cet outil, et où, pour rejoindre un peu ce que tu disais en ta conclusion, c'est le fait qu'on a la chance d'avoir un marqueur qui est, qui est simple, reproductible, et parfois peut-être quand même plus facile à, à monitorer aussi que, que certains marqueurs, notamment tissulaires en, en IRM. Pour toi, c'est vraiment la pertinence ouais. ou c'est la faisabilité Alors, je pense qu'il y a quand même des deux. Alors, c'est sûr et certain que c'est un paramètre qui est extrêmement donc, bah, facile, qui est accessible à, à, peu près, à peu près tout le monde. Euh, maintenant, évidemment, il faut évaluer ces patients euh, complètement euh, dans, dans un stade vraiment... Euh, Stable de leur maladie, c'est-à-dire des patients qui ont une amylose cardiaque et qui font des décompensations. On en a tous évidemment tous les jours. Il ne faut pas se baser forcément juste sur un NT-Pro-BNP à un instant donné chez quelqu'un qui vient par exemple évidemment en urgence pour X raison. Alors le fait de faire un épisode de décompensation cardiaque peut aussi évidemment indiquer que la maladie est en cours de progression plus ou moins rapide, mais il faut potentiellement réévaluer ce patient à l'état vraiment à basal, à l'état stable. Euh, c'est un paramètre qui est simple, mais qui, bon, qui, est, qui est aussi très fiable. On l'a vu pour d'autres pathologies, euh, quelle que soit la cause de l'insuffisance cardiaque. Et donc, c'est vrai que l'association des deux, à la fois la pertinence clinique, biologique, et puis euh, la facilité d'utilisation et, euh, et la disponibilité font que ça, ça reste un, un biomarqueur qui est euh, probablement l'un des plus utiles qu'on qu ait en ce moment, en tout cas pour la l'amylose. Très bien, Merci. Je crois qu'on approche de l'heure. Est-ce qu'on a le temps pour un micro-commentaire ou une petite question supplémentaire Ou est-ce que… Je crois, je crois qu'on en est à, à définir, effectivement, à trouver des marqueurs de d'évolution, de, des marqueurs pronostiques. Les biomarqueurs sont très intéressants comme les marqueurs imagériques hein, proposés par, par Martin. Et puis, bah, le facteur majeur, ça va être de trouver les facteurs de réponse au traitement, parce qu'on on va avoir une multitude de traitements disponibles. Et la question, ça va être qui répond à ce traitement et qui ne répond pas et comment passer au prochain traitement, s'il n'y a pas de réponse, et d'avoir ces données d'histoire naturelle, c'est fantastique parce que maintenant en France, on a la chance d'avoir un traitement pour tous les patients. On n'a plus de cohortes finalement non traitées, on va dire, pour évaluer tout ça. Et donc ce travail des Anglais va être, va être très utile pour évaluer la suite et puis de voir effectivement l'impact hein. des traitements pour le futur, les marqueurs de réponse et d'évolutivité. En tout cas, c'est très prometteur. Merci beaucoup Thibault, je passe la parole peut-être à... à Damien, ton micro est coupé je crois. pour euh, la conclusion. Exact, merci beaucoup. Merci ben oui, effectivement pour la conclusion parce qu'il est 14h, donc c'est l'heure de se quitter. Un grand merci aux orateurs, merci Karine. merci aussi aux organisateurs de nous permettre de pouvoir euh, proposer une veille bibliographique tous les 15 jours, alors tous les 15 jours sauf la fois prochaine, puisque la fois prochaine, ce sera dans trois semaines, le 8 juillet, pour la prochaine Bibliose. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes vacances pour ceux pour qui ça se profile bientôt, et à très bientôt.